Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après 10 000 ans avec un All Shein. Enfin euh, Je vous avoue que c'est des vêtements qui traînent chez moi depuis je ne sais combien de temps. Euh, Ce n'est pas forcément des vêtements d'hiver, c'est plutôt, euh, je dirais, été-automne. Enfin, il y a un mélange des deux, mais pas de vêtements d'hiver malheureusement puisque je les ai depuis un bon bout de temps et j'ai pas trouvé... Ni la force, ni la motivation, ni le temps pour le faire. Enfin, j'ai décidé aujourd'hui de vous le filmer. Euh, comme ça, on pourra passer euh, le prochain haul, inchallah, directement à un haul pour vêtements d'hiver. Donc je commence tout de suite sans trop tard. Alors cette fois-ci, plus particulièrement, j'ai choisi euh, beaucoup de vêtements pour la maison ou encore des pyjamas. Et j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour ce pyjama-là, composé de 4 pièces qui viennent de chez SHEIN. Mais c'est vraiment une tuerie. Que ce soit niveau tissu, qualité, taille, tout, tout, tout, tout est là. Franchement, il est super confortable. Donc, il est composé d'une pièce comme ceci, vous voyez. Donc, c'est un, un débardeur. Puis, on a un kimono. J'adore les motifs, la couleur, le style. C'est une tuerie. Et après, vous avez le choix entre soit mettre le pantalon comme ceci. Vous voyez, trop classe. J'aime beaucoup, bien ample. Ou encore, vous pouvez tout simplement mettre un short. Voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur ce pyjama là et je vous le recommande à 10 000 Je l'ai pris en taille M et euh, ça fit très très bien sur moi qui généralement fait du S. On continue avec les pyjamas et donc cette fois-ci, ce sera un pyjama comme ceci en... en satin. Je dirais, il est bien satiné. J'aime beaucoup la couleur, les motifs. Je l'ai pris en S. Et la taille est très très bien. Donc voici le pantalon comme ceci. Voilà, avec un élastique. Et franchement, il est de très bonne qualité. Il n'a rien à envier aux marques qu'on connaît euh, du style Etamanque ou Hünke euh, ou euh, des marques comme ça qui coûtent, je trouve, cher pour des vêtements de nuit ou pour, euh, pour la maison. Donc euh, je vous recommande SHEIN pour tout ce qui est euh, euh, vêtements de nuit, euh, loungewear... Euh, pour la maison, etc. C'est vraiment top, top, top, top, Suite maintenant aux euh, survêtements. Donc j'ai choisi euh, deux survêtements, deux ensembles comme ceci pour la maison. Alors les deux, c'est des t-shirts, quand vous voyez euh, c'est demi-manches. Donc euh, moi, ça me gêne pas de mettre du demi-manche à la maison euh, puisque ma maison est bien chauffée. Euh, après, c'est vrai que celui-là, par exemple, son tissu est un peu plus épais par rapport à celui-ci. Euh, donc... Euh, il est composé de deux pièces. Vous avez les collants qui sont comme ceci, hyper confortables à porter. Donc, je vous les montre comme ça. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire un, un try-on puisque je suis voilée. Euh, et je ne pourrais pas me mettre dans des vêtements aussi moulants comme ça devant vous. Donc voilà, ça c'est euh, la paire de collants pour, euh, pour ce, ce, ce survêtement-là. Et puis le deuxième qui est ici. Donc je vous montre les collants aussi. Celui-là, il a un tissu un peu plus fluide, un peu plus léger, mais très confortable et agréable à porter. D'ailleurs, je l'ai porté plusieurs fois. Donc voici, très stretchy. Donc voilà, bien stretch. Je trouve qu'il est nickel au quotidien. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas se balader en pyjama à la maison. J'aime bien me mettre en valeur. Et je trouve que des survêtements comme ceci, on est à l'aise. On peut faire son ménage tranquillement. Et euh, ça met en valeur aussi le corps. Et je vous recommande euh, Shein à 1000% pour euh, faire un petit tour et voir euh, les petites nouveautés qu'ils ont. Ça pourrait vous intéresser si vous cherchez quelque chose à mettre à la maison. Encore côté pyjama. Donc euh, plutôt, euh, je ne sais pas si c'est un survêtement ou un pyjama. Mais dans tous les cas, moi ça ne dérange pas de mettre que ce soit à la maison ou pour dormir avec. Mais il est très très bien. Donc vous avez un crop top qui est très fluide avec une petite capuche ici. Comme vous voyez. Voilà, et on a le pantalon, donc ça c'est le, le haut, je le trouve très très bien, voilà, et on a le pantalon qui est juste ici, un pantalon comme ceci, j'adore la couleur, très très belle couleur, qui est large et fluide, et on se sent vraiment, quand on le met, on est très très cosy, très, très confortable, par contre, celui-là, je l'ai pris en XS et je vous avoue que le pantalon est très très très lent, pour moi. Donc euh, je, vais de, je vais devoir couper un petit peu. Et finalement, j'ai choisi un t-shirt comme ceci, tout simple, euh, Ou bien une nana avec des lunettes. Voilà, c'est un basique que je pourrais mettre avec une veste en jean ou je pourrais mettre soit un blazer ou même le porter à la maison. Donc c'est quelque chose de très confortable, j'aime beaucoup le tissu, etc. Donc c'est vraiment le basique ordinaire quoi. Très très simple mais agréable à porter. Encore un deuxième t-shirt qui est comme ceci, presque dans le même design que le premier. Celui-là je le trouvais un peu plus cheap euh, par rapport à la qualité du tissu. Je, tiens, je sens qu'il un tient un tout petit peu trop chaud, il n'est pas très très confortable. Donc, Je vous recommande le premier t-shirt et pas celui-ci. J'ai pris aussi cet article mais qui convient plus pour l'été et pas pour euh, automne-hiver. Donc ça c'est un, un pareo que j'avais pris sur Oshin. J'ai trouvé qu'il était très lent, euh, très fluide et euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce qu'il est tout simple. Euh, C'est un paréo que je mets au-dessus de mon maillot de bain, hein, de mon burkini. Et euh, voilà, je peux me balader avec, euh, tranquille. Donc, est, il est vraiment euh, très agréable à porter. Euh, je le trouve classe. Il m'a beaucoup servi quand j'étais en vacances. Concernant les vêtements d'extérieur, euh, pour sortir, je dois vous avouer... Euh, que j'ai pas pris beaucoup d'articles parce que les articles qui existaient euh, ne me plaisaient pas forcément donc euh, j'ai opté pour une, euh, une combinaison j'avais envie d'une combinaison d'une couleur comme ça un peu nude mais je vous avoue que c'est un gros flop niveau taille sa taille hyper grand et puis elle a une taille bizarre donc euh, quand on la porte j'avais l'air euh, une fois portée j'avais l'air euh, d'une patate plus qu'autre chose donc ça c'est quelque chose que, que je vous déconseille et euh, voilà, pour moi ça c'est un gros flop. J'ai pris deux chemises basiques qui me fallait absolument, j'en avais besoin tout simplement. Donc je les ai pris en taille S, j'en ai pris une en blanc et une en noir. Et euh, c'est vrai que la blanche elle est un petit peu transparente, mais la noire elle est vraiment top, elle est géniale. Bon la blanche bien sûr je peux la mettre avec euh, quelque chose en dessous euh, et ça filerait très très bien. J'aime beaucoup la coupe, la taille, le tissu, euh, c'est vraiment un peu, euh, c'est comme du coton mais... Côté tunique, donc j'en ai pris deux. Alors celle-ci, c'est un gros gros coup de cœur. J'aime beaucoup les motifs, très légère. Par contre, j'aime beaucoup la longueur. Elle vient avec une ceinture et les motifs sont topissimes. J'aime énormément. Donc Je vais essayer Donc je vais essayer juste au-dessus de, de mes vêtements comme ça pour vous montrer un peu. Donc vous voyez, la longueur elle est vraiment très très longue. Ça arrive jusqu'au genou et voilà, ça vient avec une petite ceinture comme ceci. Très agréable, très fluide. J'aime beaucoup la tunique, les motifs, elle est géniale. Donc voilà, ça c'est un vrai coup de cœur. La deuxième tunique pour moi c'est un énorme flop. Et je dois vous avouer que le tissu, non mais il est d'une qualité horrible, vraiment horrible. Au toucher déjà on sent que ça c'est pas lisse, c'est pas souple, c'est dur et c'est un gros flop, que ce soit même la coupe par exemple, donc c'est coupé, c'est pas cousu, vous voyez, donc ça fait trop trop cheap, il n'y a pas de couture. Et le tissu, non mais c'est vraiment, on dirait, c'est du carton, quoi, c'est pas du tissu, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros gros flop, même si sur les photos ça paraissait top, quoi. Donc c'est vraiment dommage. On passe à autre chose. Alors j'ai pris ce kimono là. Sachant qu'au moment où j'avais pris, il, était, euh, il faisait chaud. <rire> donc euh, voilà, ça c'est quelque chose pour l'été que je vous recommande. Il est assez lent derrière, donc je, je vais vous le montrer une fois porté comment il est. Mais ce n'est pas quelque chose que je vous recommande pour cette saison. Mais il est bien si euh, voilà, vous partez en vacances, quelque part où il fait chaud et vous avez besoin de quelque chose à, à mettre au-dessus de vos vêtements. Donc je trouve que celui-là est vraiment très très bien, soit au niveau longueur euh, des manches ou euh, de sa longueur. Donc euh, je trouve qu'il est trop trop bien. J'aime beaucoup la couleur aussi. Donc ça fait ressortir un peu le teint et tout. Mais voilà, ça c'est pour les périodes où il fait vraiment chaud, pas pour maintenant. Je suis vraiment désolée les filles, j'en ai mis du temps pour filmer cette vidéo. Mais je vous promets que la prochaine fois, ça sera dans la semaine de la réception du colis immédiatement. Alors là, j'ai un gilet en couleur nude. J'aime beaucoup la coupe, euh, la longueur, etc. Donc vous voyez, il est très beau, la couleur est top et tout. Mais un petit détail qui me gêne, c'est que... Il est fait d'un tissu qui n'a pas besoin d'être cousu. Donc euh, voilà, il n'est pas cousu, donc vous voyez, euh, ici il n'y a pas d'ourlet, pareil en bas, etc. Et ça, ça me gêne énormément parce que j'ai l'impression que ça fait cheap quand ce n'est pas cousu, il n'y a pas de couture. C'est comme si voilà, c'était euh, un travail bâclé qui voulait faire ça à la va-vite pour en finir rapidement. Donc euh, ils ont fait ça. Par contre, voilà, sa coupe est très jolie, sa couleur aussi. Mais j'ai des doutes, je ne sais pas si je vais le mettre ou pas. Je ne sais vraiment pas, donc je vais vous le montrer porté, qu'est-ce que ça va donner. Donc, vous voyez, ça donne ça, une fois porté. C'est sympa, mais voilà, sans plus, parce que je trouve que les détails ne sont pas très bien soignés. J'ai pris une veste qui euh, représentait vraiment un réel coup de cœur pour moi quand je l'ai vue sur le site. Alors c'est une veste comme ça assez légère en on va dire dentelle, c'est pas de la vraie dentelle bien sûr, mais elle est super bien faite, elle est très jolie, elle est blanche. Donc je vous montre une fois portée ce que ça donne. Vous voyez, moi je la trouve hyper classe, elle est trop belle, trop trop belle cette veste. C'est vrai que c'est pas la saison pour la porter ou encore je peux la porter et après mettre mon manteau dessus, mais je la trouve très très jolie celle-là. Ça c'est un réel coup de cœur, trop belle Là, j'ai pris aussi une veste en jean, une grosse, grande euh, euh, veste en jean qui fait effet très très loose. Donc, je vous la montre portée, qu'est-ce que ça donne. Donc, une fois portée, ça donne ça. La longueur est topissime parce que ça arrive jusqu'au niveau des joues, presque au niveau du genou, un peu juste au-dessus de quelques centimètres. Et je la trouve très très bien. Euh, par contre, moi, je ne vais pas la porter comme ceci, bien évidemment, je vais plier un peu les manches pour pas que ça fasse effet euh, trop grand sur moi. Mais je la trouve très très bien. Voilà. Et puis finalement, j'ai pris deux pantalons. Alors deux pantalons, voilà, les, les plus basiques euh, qu'il me fallait. Quoi. Donc j'ai pris un qui est en noir et l'autre qui est en jean tout simple comme ceci. Voilà, noir et euh, bleu, voilà. Donc, je vais vous montrer le premier de plus près. C'est vrai qu'ils ont une taille, ça taille bien. Par contre, je trouve que la coupe est un peu bizarre. C'est un peu large au niveau du bassin. Et moi, j'ai un bassin qui n'est pas très très large. Donc euh, voici, ça c'est le premier. Mais par contre, pour la qualité, rien à dire. Franchement, rien à dire. C'est un peu la qualité qu'on trouve dans tous les magasins ici, dans les grandes enseignes. Et là, le deuxième en noir, je vais vous le montrer. Donc le noir est comme ceci. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui convient euh, l'automne ou encore l'hiver. En Ce n'est pas un jean que je pourrais porter quand il fait chaud en été. Donc c'est quelque chose vraiment pour la saison. Et celui-là est très très bien. Voilà, c'est un basique je trouve que je pourrais le mettre avec tout et n'importe quoi, absolument. Enfin, ça c'est un must-have, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour aujourd'hui de Shein. Inch'Allah, dans, dans le prochain épisode, il y aura vraiment des articles qui conviennent la saison. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao